bonjour et bienvenue dans cette vidéo pour ton webmarketing.fr alors dans cette vidéo je vais simplement vous montrer le, le résultat du concours que j'avais organisé le 28 juillet à l'occasion de mon anniversaire sur le blog donc il suffisait de, de commenter en dessous de l'article et de le partager pour pouvoir participer alors tout d'abord merci à tous les participants merci à tous vous avez été un peu plus d'une vingtaine à jouer le jeu et je vous en remercie donc je vais tout de suite procéder au tirage au sort à l'aide du Plugin WordPress Comment qu'on teste de nouveau. Alors on va sélectionner donc l'article concerné. Donc voilà toutes les personnes qui ont participé sont sélectionnées. C'est parti. Alors le nom du lot. Voilà. Donc voilà les deux personnes sélectionnées sont Daouda du blog Tafindé et Mikaela, donc félicitations à Daouda et Mikaela, vous avez déjà dû recevoir un email vous, vous informant que vous aviez gagné. Les autres personnes également, je vous invite à lire attentivement cet email, il y a des informations vous concernant, avec notamment un petit lot de consolation pour ceux qui n'ont pas été sélectionnés. Alors voilà, c'est tout pour cette vidéo, merci à tous, je ferai très vite de nouveaux concours dès que j'en ai l'occasion. Je suis très content de voir que vous êtes de plus en plus nombreux à participer au blog, à participer au concours, à interagir avec moi et merci de nouveau donc à très bientôt sur ton webmarketing.fr.